avocat, Munkewa, kewa. ce que docteur qui est en train de faire des choses, qui qui ma maître ou de bobé. de